Qui est née euh, euh, avec une grosse faiblesse euh, pulmonaire, qui était pesée de la bronchite asthmatiforme. Elle était sous anti antibiotiques à, à deux ans euh, et qu'on menaçait de la passer à la cortisone. Je dis, ça, ça c'est mal barré. Je, je connaissais rien en médecine, mais je sentais que là, on était sur une mauvaise porte.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 Fait à ce moment-là euh, la formation de health-pratiqueur. Je me suis installé en tant que health-pratiqueur. Dans les avions, euh, je commençais à savoir que je soignais, alors tout le monde en venait me voir, moi j'ai euh, mal à l'œil, j'ai mal aux genoux, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ma mère qui ci, mon chien qui a ça. Et, et, et, enfin. et c'est là que j'ai décidé de faire un premier bouquin. J'ai inauguré la médecine holistique en France. C'est une médecine à large spectre.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 Jean, je pense avoir brassé à peu près douze mille personnes. J'ai l'impression de... que je suis venu pour ça et, et que si je ne le fais pas, on peut toujours refuser un destin, un chemin de vie, mais après, ben les gens, ils ne sont pas bien. C'est là que je vois que les gens qui sont euh, mal dans leur peau, souvent, c'est parce qu'ils ne sont pas là où ils doivent être, parce qu'il euh, y a des portes qui s'ouvrent, mais ils ne les prennent pas, parce qu'ils n'osent pas les prendre. Tu vois. Bon, là, moi, je pense que j'en ai pas raté de trop des portes. Oui, je suis à ma place, c'est sûr, oui. Je suis nourri par ça. Et quand je fais euh, des ateliers je me régénère, quand je soigne les gens, je me régénère. Quand j'ai plus eu de journaux, de journal, euh, entre, pendant 4-5 mois, j'étais plus dans mes baskets, vraiment, et dès qu'on a décidé que je redémarrais un journal, euh, j'étais un peu comme un poisson qu'on remet dans l'aquarium, tu vois. D'avoir fait un passage sur Terre qui, euh, qui, qui fait que je ne pas la honte sur moi en disant « j'ai laissé faire »,